Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, donc euh, nous sommes chez Pierre Merechkovski qui est notre autre pour notre émission Radar du dimanche 13 décembre 2020 intitulée « Un confiné qui se tient sage » qui est une conférence de Pierre Merechkovski, voilà. Bonsoir, euh, donc nous allons parler, je vais faire une conférence sur le covid donc il y aura des explications des, perspectives et une, et une, des explications, des perspectives et une réflexion générale. Voilà, ça va être très euh, positif, ce qui devra être fait. Voilà, donc il faut déjà voir la situation. J'ai perdu mon portefeuille. Ah. C'est pas possible, je... c'est pas possible, c'est pas possible. elle était là cette carte d'identité. Non, c'est pas la carte d'identité, elle est là, bon faut se calmer. La carte d'identité, elle est là, elle est rangée à sa place, elle est là. Donc la carte d'identité est là. Mais ça c'est quoi ce chien Mais ça, je... ça c'est pas possible, ça c'est quoi Mais ça c'est quoi ce je... C'est pas possible, merde le portefeuille, c'est pas possible Tu sais quoi On en parle tout le temps, tu peux trouver des papiers. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, putain, c'est pas, pas, pas possible. Merde, c'est pas possible. C'est pas possible. Où est-ce qu'il est putain, Où est-ce qu'il laisse, putain, porte Non, il est pas là. De la cave. La cave, les impôts, la cave, les papiers. C'est pas possible dans les temps qui courent. Mon portefeuille par les temps qui courent, c'est pas possible. Il y a le confinement. Alors, si j'ai pas mon portefeuille, j'ai pas l'attestation. Merde, l'attestation. Où elle est cette putain de Où elle est l'attestation Merde. Putain. Je vais mettre ça. Ça, voilà, ça c'est pour les dents. Voilà. C'est pas le monde d'avoir mal aux dents en plus. Putain de dentiste. Mais où elle est cette putain de carte d'identité Je l'avais là la main. Je l'avais là le passeport. Je l'avais là! Merde! Merde, c'est pas facile ça! On a de Charles -Gamès. Putain! Il y a des papiers partout, des papiers! On crève tous les papiers! Partout, il y a des papiers! C'est impossible d'avoir des papiers partout! Des papiers! Tout un des papiers! J'en ai rien à foutre dans l'attestation! Mais si j'ai. L'attestation est dans le portefeuille, alors si j'ai pas le portefeuille. Et donc, je peux pas aller chez l'oculiste! Je peux pas aller chez le l'oculiste! Bon, c'est sûr, j'ai pas grand chose à l'œil! Mais si je vais pas chez le on va dire que je suis pas allé chez le Alors j'avais dit que je voulais aller à l'oculiste. Donc si je dis que je vais quelque part, je vais quelque part. Si je dis que je vais chez le culiste, mon au Dieu, bordel, je vais chez le Et là je peux pas y aller parce que je n'ai pas l'attestation. Et si a pas l'attestation, je peux pas aller chez le et, et si je vais pas chez le c'est très grave. D'abord c'est pas le c'est. pas. C'est pas le.. le, le c'est le mec qui s'occupe des yeux là, ça s'appelle. Dermato, non. Merde, là, ça comment ça s'appelle Comment ça s'appelle le mec qui s'occupe des yeux Comment il s'appelle le mec qui s'occupe des yeux Oftalmo, voilà, Oftalmo. bon, c'est, si j'y vais pas, c'est l'oftalmo. bah ben c'est, c'est, c'est, pas possible que j'y aille pas, J'ai pris rendez-vous, bon, faut que je me calme, faut que je me calme. Bon, maintenant c'est peut-être pas si grave, il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Donc l'attestation... Bon, de toute façon, l'attestation, je peux dire la vérité. Bon, je vais essayer de reprendre mon, mon calme. C'est peut-être pas si grave. J'ai perdu le portefeuille. Il, il va réapparaître. Il peut réapparaître. Voilà. Il faut que je me concentre et que je pense à autre chose. Donc l'attestation, voilà ce que je faisais. Lors de, de ma première assignation résidence, j'avais coché comme être sur l'attestation euh, que, je, que je vais aller visiter une personne en difficulté. Et la personne a dit que c'était moi-même. C'est-à-dire que je m'autorisais à sortir parce que moi-même, j'étais en difficulté. D'ailleurs, le pharmacien m'avait dit, dit je vous conseille de sortir, de faire du vélo, parce que si vous ne sortez pas à faire du vélo, vous avez une crise d'as. Et si vous avez une crise d'as après, vous allez encombrer les urgences. Mais après, je me suis dit, mettre signer un truc comme quoi je mettais à moi-même, ça voulait dire que je reconnaissais que j'étais une personne vulnérable. Et c'est très dangereux de mettre ça par écrit, qu'on est une personne vulnérable. Parce que si on commence à mettre des trucs par écrit, comme quoi on est une personne vulnérable, c'est un truc qui reste gravé dans le marbre. Et je n'ai pas à dire que je suis une personne vulnérable. Peut-être que je suis vulnérable malgré moi, mais ce n'est pas à moi qui dit, ce n'est pas moi qui vais dire que je suis vulnérable. Ça, ce n'est pas à mon plan. Ce n'est pas à moi de dire que je suis vulnérable, c'est éventuellement aux autres à dire que je suis vulnérable. Mais moi, j'ai pas à dire que je suis vulnérable. Parce que la vulnérabilité, c'est quoi Je sais pas ce que c'est moi lors de ma deuxième assignation Résilience, j'ai commencé à cocher une autre case. J'ai coché la case que je travaillais, d'ailleurs c'est vrai je travaille tout le temps, moi, moi je vois des gens, c'est pour écrire des films, enfin je ne sais pas pourquoi je vois des gens, mais c'est un certain travail, parce que bien que je ne produise pas de choses matérielles, en fait je travaille, parce que je considère que la production de pensée est un travail, la, position, la production d'actes est un travail, et que le travail ça ne se traduit pas nécessairement par des pommes de terre, des choses qu'on produit. Donc je suis tout le temps au travail pour ne rien produire de quantifiable. Et donc, j'ai commencé, commencé à écrire sur l'attestation, voilà, je, je, je, je, je, je suis en déplacement professionnel, d'ailleurs c'est écrit, c'est ça qui est écrit le, le petit 1, je suis en déplacement professionnel, je n'ai pas de fiche de paye, et petit 2, il y a écrit en bas, « 15 à remplir si l'employeur ne peut pas vous faire d'autorisation, de, de, de, n'a pas de fiche de paye, je ne sais pas quoi ». Donc, je suis parfaitement dans l'égalité, voilà. Mais en même temps, je m'étais dit en même temps aussi, je vais peut-être dire que je vais voir mon, en urgence, parce que c'est vrai, je suis suivi par une thérapeute depuis euh, à peu près 18 ans. Voilà, c'est un travail de, de, de relativement longue haleine. Mais je me suis dit que si je signe la, la case comme quoi je vais voir un thérapeute, ça veut dire que je, ça veut dire que je suis fou. Et pareil, c'est gravé dans le marbre. donc il ne faut pas je faire ça. Donc en fait, tout va très bien. Voilà. Je remplis la testation comme quoi je travaille. J'ai pas de fiche de paye, c'est prévu. Et, là, et non, mon employeur potentiel ne peut pas me faire un contrat de travail. Donc, ça veut dire que je travaille en noir et que, que l'employeur bah, il existe un peu, mais en fait, il ne fait pas d'attestation parce que c'est un employeur virtuel. Donc voilà, Alors, je vais me calmer, donc très bien. Attention, en fait, c'est assez drôle tout ça. Ouais, mais merde, c'est ce portefeuille là. Putain, où est-ce qu'il peut être ce portefeuille Je bien que c'est... Mais c'est une conséquence du Covid parce que si ça se trouve, on m'a dit que quand on avait le Covid, on commençait à perdre la mémoire. Alors, OK, j'ai pas le Covid. Pourquoi j'ai pas le Covid bah, Parce que je respire bien. Je ne tousse pas, je n'ai pas le nez qui coule, et puis de toute façon, je n'en ai rien à foutre du Covid, parce que de toute manière, je peux aller dans la rue et puis me faire écraser. Donc, dans deux, deux minutes, je suis mort, de toute façon. Donc, c'est pas la peine de rentrer dans des tourbillons d'avoir le Covid, parce que de toute façon, dans deux minutes, on est tous morts. Parce qu'on sort, crac, il y a un truc qui pète dans le cerveau, ça s'appelle un névrisme du cerveau, je ne sais pas quoi comment ça s'appelle, et on est mort. Donc, donc je ne vois pas la différence. Pourquoi tout le monde a peur de voir du Covid Alors, de toute façon, dans deux minutes, tout le monde est mort. Voilà. Et puis, de toute façon, dans deux minutes, tout le monde est mort, parce que je sais pas, moi, là, là, bah, ils, ont, ils ont éteint l'interrupteur. Voilà, il y a un interrupteur. D'ailleurs, on l'éteint parfois. C'est très intéressant. Et c'est là où vous allez voir quand même un truc en direct. J'éteins l'interrupteur. Mais, ah, ça ne fait rien. C'est ça qui est touchant. Ça ne fait rien, ça ne fait rien du tout. Voilà. Ça ne fait rien du tout. C'est est, est, est ça qui est, qui est beau. Vous voyez Bon, donc, il faut arrêter d'avoir peur de tout. C'est pas parce qu'on éteint un truc que tout s'éteint. Justement, rien ne s'éteint. Bon. Voilà. Donc on est dans un truc, mais je sais. Merde, ce portefeuille. Merde, faut que je le retrouve quand même. Je sais pas ce que c'est pas compliqué. Ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi. Bon, ça c'est pas Monsieur sur C'est vrai que ça peut avoir un sens. Parce que le moncioliticus, c'était un truc de, de Sinoviev, c'était un mec qui... qui était dans les pays de l'Est. Voilà, et le mot soviéticus, il racontait, en fait, qu'il gardait un machin, qui était publié pour garder un machin, mais dans le machin, il n'y avait rien. Tout le monde savait qu'il n'y avait rien dans le machin, mais comme tout le monde voulait se couvrir pour ne pas avoir des histoires avec les bureaucrates, personne ne voulait dire qu'il n'y avait rien à garder, parce que si quelqu'un avait dit qu'il n'y avait rien à garder, c'est ça qui est comique, c'est comme les masques. c'est Les gens, c'est hyper drôle. Bon, quel portefeuille avions je ne camille, c'est pas ma Non, mais l'histoire du masque, c'est hyper drôle, c'est hyper drôle. Il y a des gens qui ont dit quel est le connard qui a acheté les masques parce qu'au début, au mois de mars, il y avait 800, mi 800 millions de masques, on peut en fait, j'en sais rien, un milliard de masques. Bon, Bref, quelqu'un a dit, on les achetait. Mais c'est ça qui est passionnant. Il n'y a pas de connard qui achetait les masques. C'est personne. C'est ça qui est magnifique. C'est une administration. Le monde est une grande administration. Donc, il est prévu. On va fermer la fenêtre parce que quand même, ne sait jamais. Voilà, parce que déjà, j'ai pris le papier. Donc, il est prévu que, que voilà, c'est une grande administration. Il bah, y, y, y a un papier qui, de temps en temps, ça sonne dans une alarme. Aujourd'hui, il faut mettre les masques à la poubelle. Mais personne n'a fait ce programme. Même le mec qui a fait le programme, mais il n'est plus là. Ou il est mort. Ou il est dans une boîte. Ou il est allé aux États-Unis. Ou il est allé au Japon. Si c'était un mec qui était hyper doué dans l'informatique. Ou alors, c'est son chef qui lui a dit Mais quel chef Il n'y a pas de chef. Le, le mec, il ne sait pas. Il y a un truc à hangar. Bah, il fout le truc à la poubelle. Même, c'est peut-être le soin papier. C'est peut-être le soin papier qui est là. Et on lui a dit Bah, tu mets le truc à la poubelle. Non, tu n'as pas donné d'ordre parce que après c'est le bordel. Donc, c'est personne nominativement qui les On ne trouvera jamais le responsable du mec qui a mis les masques à la poubelle. Donc ça, c'est hyper intéressant comme concept. Et dans ce même, dans ce, dans ce même ordre d'idée, les gens qui pensent qu'il y a un complot, mais il n'y a pas de complot pour cette raison, parce qu'ils sont incapables de faire quelque chose, incapables de résoudre un problème, incapables de... Ils ont une routine, alors les trains, ok, ça c'est vrai, je reconnais, on peut être fier, les trains, a priori, sont à l'heure. Mais quand il y a un problème, personne n'est responsable. La feuille morte, crac, une feuille morte, hop, le TGB roule plus ah, ben bah, il roule plus. Ah, ben bah, il roule plus parce qu'il -y, y, y, y a un tas de feuilles et il roule plus. Et comment on fait Ah, ben bah, on fait pas parce qu'il faut trouver le responsable pour les feuilles Mais on ne sait pas où il est le responsable d'enlever les feuilles C'est le balayeur. Mais le balayeur, on sait pas où il est. Tu vois, on ne sait pas où il est le balayeur. Après, il faut appeler le chef. Et quand je y a un à sauter, mais c'est pareil, personne ne l'a fait sauter, boum, il y a un problème. Bah faut appeler le mec. Mais le mec, il est pas là, il dort. Et puis s'il si, si, si, n'est pas là, il y a que sa maîtresse. Mais sa maîtresse, on ne sait pas où est. Donc on ne sait pas. Donc, sait pas. Le, le monde est devenu quelque chose de, de, de, de totalement. Euh, Totalement qui n'existe plus. Donc il n'y a plus de contrôle. Et justement, ils sont bien incapables de faire un complot. Ils n'ont même pas ce talent, ils n'ont même pas cette énergie, ils sont incapables d'organiser quoi que ce soit. Par exemple, il y a des tas d'exemples des, des, des, des, des opinants comme ça. Des opinants La dernière fois, le, le, à la radio, j'entends la radio un spot extraordinaire. Il annonce ding, ding, ding. En cas de Covid, si vous êtes positif, surtout téléphonez à vos amis. Pour leur dire que vous êtes positif. Mais c'est passionnant cette phrase, elle est passionnante et c'est une phrase du ministère de la Santé. C'est-à-dire que le ministère de la Santé me dit que je vais voir mes amis. Or, il a été dit que je ne devais pas aller voir par mes amis parce que je suis confiné et que j'ai juste le droit d'aller travailler. Donc, il y a un groupe qui dit au gouvernement défendu d'aller voir ses amis, ok, là, c'est carré. Il y a un autre groupe qui dit « Ah, mais si vous avez le Covid, vous appeler vos amis. » Mais j'ai réussi ça sert de les appeler parce que je ne suis pas censé les voir. Donc, c'est-à-dire que ministère de la Santé me dit que je vais voir mes amis, m'incite me, me, à aller voir mes amis puisqu'il me dit « Si tu as le Covid, tu leur diras, donc c'est pas grave. » Et l'autre groupe, « Vlan !» Alors, ça, c'est passionnant. C'est pour ça qu'il ne peut pas avoir de complot. Ils se contredisent tout le temps. Les amendes, c'est passionnant, les amendes. Alors, ça, c'est extraordinaire. On lit dans la presse. 1 million, 100 000 amendes Bon, 100 millions, vous procès bravo. Et dans ces 1 million, ils annoncent 200 000 amendes. Ce qui est intéressant, c'est pile la proportion du virus. Alors, je m'explique. 1 million de procès verbal, 1 million de contrôles, donnant lieu à 100 000 amendes, et il est évident que sur les 100 000 amendes, il n'y aura que 10% qui paieront. Parce que ceux qui sont RSA, pas d'argent, et on ne peut pas saisir... Tout, tout l'argent, les gens ont droit d'avoir 450 euros ou 520 euros sur leur compte en banque. Donc, on ne peut pas saisir leur compte en banque. Donc déjà, ceux qui auront, le, ceux qui auront le, le, le, le, le ceux qui le ça ne payeront pas l'amende. Bon, ceux qui n'ont pas de papier, ils ne pas. Ceux qui sont dingues, ils la paieront pas. Donc, on arrive à la même proportion du Covid. C'est ça qui est, est intéressant, c'est-à-dire sur un million de personnes infectées, de même qu'il y a un million de contrôles dans la rue, il y en a 100 000 qui sont déclarés positifs, qui payent une amende, et il y en a que 10 000 qui payeront. Au bout du compte, voilà, c'est exactement la même proportion. Et le pouvoir le sait que personne ne paye l'amende. Non pas parce que les gens n'ont pas envie de la payer, mais parce que c'est un dispositif qui fait que les gens ne peuvent pas la payer. Par exemple, ils ont fait des contrôles à Barbès, ils ont mis des amendes. Mais à Barbès, ils ont tout le temps des amendes. Toute la journée. Ils n'ont pas de papier, donc ça fait une amende en plus. Et ils s'en foutent. Enfin, je ne sais pas s'ils s'en foutent. Mais pour eux, bah, peut-être qu'ils ne savent même pas qu'il y a le Covid, parce que c'est des gens peut-être qui habitent dans les caves, qui habitent d'autre part. Donc peut-être qu'ils ne sont même pas au courant de ça. Mais une amende de plus ou de moins. Alors, après, la communication, on dit, on amène un million d'amens. Voilà. Donc, c'est pour dire que tout ce système repose sur, sur une absurdité permanente, sur une non-décision. Et heureusement, c'est là où je me permets de dire. Parce que ceux qui ont voulu prendre des décisions, comme le camarade Staline ou le camarade Tito, ou le camarade Mao Zedong, ah, ils ont pris des décisions, peut-être. Enfin, ils ont dit qu'ils prenaient des décisions. Là, on rentre dans un abîme. Parce que qui a pris des décisions Qui a pris des décisions par exemple, quand le camarade Mao Tse-tung décrète qu'il va faire une purge assez intéressante au Parti communiste en créant, avec les étudiants de Shanghai, une opposition artificielle qu'il soutient, incitant cette opposition d'étudiants à s'attaquer au camarades d'In Piao parce qu'il en avait marre de... parce que Mao Tse-tung voulait s'en débarrasser. Ce qui est passionnant, c'est que l'insurrection lui échappe. Il y a eu la commune de Shanghai, et il y a eu la, il y a, ça a été tout un bordel. Et Mao Tse-tung a failli perdre le contrôle... Justement, de cette révolution culturelle, ça a été un doigt que ça lui échappe et que ça lui retourne contre lui parce qu'on ne pouvait plus l'arrêter. Plus personne ne pouvait l'arrêter. Voilà. Donc, je ne suis même pas sûr. Alors, le camarade Staline a pris des décisions. Oui, il a dit machin, tout ça, tant d'intellectuels par quota. Donc, il y a tant de. C'était assez cohérent, d'ailleurs, sur le papier. Il y a des contre révolutionnaires. Donc, un 10% de la population. Donc, 10% des médecins doivent être déportés. 10% des propriétaires de Kanishnin doivent être déportés. Puisqu'on a fait un quota statistique de voir qui est contre révolutionnaire Sur le papier, c'est extrêmement cohérent. Mais a-t-il pris vraiment cette décision A-t-il pris vraiment cette décision C'est ça qui est passionnant. Il a pu dire un jour, nous allons déporter 10% de la population. D'ailleurs, Macron l'a dit. Il a dit plusieurs fois, nous allons, euh, je ne sais pas, euh, bah, par exemple, voilà, arrêter le changement climatique, nous allons prendre des mesures. Alors, ce qui est passionnant, c'est que c'est suivi d'aucun effet. Pourquoi c'est suivi d'aucun effet Peut-être que contrairement à l'Union Soviétique, les gens, quand ils entendaient le patron dire, nous allons déporter 10% déportant de la population, bah... C'est pas qu'il pensait que c'était un gag. Il pensait, bon, moi, je veux quand même être bien vu par le parti, il y a, y, a, y a des pressions, ok, on met tout en place pour déporter les gens. Là, quand Macron dit, eh ben, on va arrêter la pollution thermique, je sais pas quoi, des conneries, bah, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout parce que Macron, il dit ce qu'il veut, mais il n'a pas le... C'est pas lui qui paye les gens, c'est pas lui qui les contrôle, c'est pas... Qui contrôle qui Bah, on sait pas. On ne sait pas, c'est ça qui est extraordinaire. On ne sait pas, on ne sait pas quand, comment, comment sont contrôle. Voilà, l'idée par exemple sur Internet, euh, avec le Covid, ils contrôlent tout le monde. Ah, c'est passionnant Mais qu'est-ce qu'on fait d'un fichier où il y a 3 millions ou 5 millions de suspects qui, qui ont en temps réel, se multiplient, disparaissent de la liste, réapparaissent dans la liste, s'ils ajoutent les femmes, les copines, tout ça, donc c'est un va-et-vient permanents d'algorithmes qui se fracassent l'un contre l'autre, et qu'est-ce que fait les autorités Bah un jour il voit machin qui est dans le fichier, puis le lendemain il n'est plus dans le fichier. Alors le surlendemain il y est, il réapparaît, il disparaît, il réapparaît. Alors qu'est-ce qu'on fait Comment on en temps réel Comment on en temps réel on arrête les gens avec un fichier qui est tout en mouvement, qui se balade, là, qui vient, qui rentre, qui sort Et eh ben on peut pas, on peut pas. Voilà. Donc c'est là où la situation, et je pense que c'est là que vient mon angoisse de, de ce portefeuille, de cette perte, parce que c'est quelque chose que je n'avais pas prévu « Je devais aller chez l'ophtalmo pour me faire soigner l'œil. J'avais donné ma parole. Je pense que je vais être puni parce que je n'ai pas tenu ma parole, que la punition va être terrible, que je vais être chassé. Chassé d'où Je ne sais pas, mais que je vais être chassé parce que je n'aurais pas tenu ma parole. » Et ça, c'est une angoisse absolument insupportable parce que ce portefeuille symbolise justement mon existence du fait que je puisse être chassé, que j'ai fait une faute, donc que j'existe et que je ne suis pas un algorithme coincé à coup d'autorisation de, de tournage, d'autorisation de je ne sais pas quoi, d'autorisation de déplacement, mais que je deviens justement vivant paradoxalement parce que sujet à une peine. La peine, c'est moi qui la prononce, naturellement. Si ce n'était pas moi qui la prononçais, ça n'aurait pas de sens parce que dans ce cas-là, on rentrerait de nouveau dans un processus ou quelqu'un dont la logique m'échappe me condamnerait. Mais je ne connais pas la logique de cette personne, je ne connais pas la logique de l'autre. Personne ne peut connaître la logique de l'autre. C'est ça qui est extraordinaire. Tout le monde a une logique extraordinaire. Mais on ne peut pas la connaître à la fond parce que même la personne qui a cette logique ne connaît pas sa propre logique, je pense. Même cette personne ne connaît pas sa propre logique. Donc elle ne peut pas partager sa logique avec une logique qu'elle ne connaît pas de quelqu'un qui a une autre logique. Voilà, pour moi c'est clair. Donc ce portefeuille... C'est ça qu'il faut que je me dise, sa perte c'est peut-être une chance, parce que je touche le matériel de mon existence, c'est-à-dire dans mon portefeuille, il y a ma carte d'identité, l'autorisation de, de, de, de, de, de, de je ne sais pas quoi, l'attestation de déplacement, et donc ça me renvoie justement à mon identité, à ce que je suis, à une existence, à quelque chose, à un corps, à un corpus, et cette perte, voilà, il faut que je sois optimiste, peut-être qu'elle va peut être le début de ma libération peut-être qu'elle va être ma libération et je pense que Macron aussi euh, a dit qu'il ne ferait pas son mandat. Ça c'est très intéressant. Alors pourquoi il a dit ça Il a perdu sa carte d'identité peut-être et ça l'a énormément déstabilisé parce que euh, c'est vrai que s'il perd sa carte d'identité, euh, les gens la prennent, disent à tout le monde je suis Macron et Pff, là on rentre dans un truc de, de fou quoi. Il aller au manif, et ben non c'est moi Macron, donc j'ai le droit de manifester, après ils vont aller faire des courses, ben c'est moi je paye pas, enfin bon je sais pas si Macron paye ses courses, mais ça a dû le courger un tel choc nerveux de perdre sa carte d'identité, qu'il n'a plus d'identité et qui s'est dit dans ce cas je ne me représenterai pas aux élections, voilà, pour de nouveau créer euh, ce que peut-être inconsciemment nous appelons tous de nos voeux, un grand spectacle éternel. Le spectacle permanent du Covid, le spectacle de la mort, le spectacle du chef d'État qui, qui, comment on dit, qui qui gère la situation. Le... Tu t'en vas Nina Non, mais je ne me prépare. Je... C'est tard. Voilà, j'ai justement... J'ai voulu amener un petit peu de la lumière, c'est la dernière soirée de Hanukkah. Et, euh, Bon, C'est comme toutes les autres choses, un petit peu de, de bougies, de la lumière, c'est tout, c'est la vie. Moi j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu chez l'avocat, il n'y avait pas 13 disciples, il était entouré. Il y avait Piotr dans la cuisine qui jouait avec un couteau, qui a commencé à blesser quelqu'un. Le sang a coulé. Il a dit Ah, vous avez peur du sang. Après, j'ai vu des gilets jaunes qui sont entrés dans le bureau de l'avocat et qui lui ont dit Maintenant, t'arrêtes d'écrire des choses sombres. T'arrêtes d'écrire que les prisonniers... Euh, il faut qu'ils sortent de prison et puis en même temps dans la phrase d'après tu dis oui que tu es compté prison mais après tu ajoutes qu'heureusement que les jeunes il y a un encadrement parce que si les jeunes délinquants n'ont pas d'encadrement ça va être terrible ils vont aller en prison donc tu arrêtes de dire A et B et B et C tu de faire croire comme Victor Hugo que tu es un mec bien, que tu veux le bien des autres nous maintenant tu vas venir avec nous dans la rue et tu es comme nous tu vas parler deux minutes tu vois tu vas parler deux minutes et c'est tout, tu auras deux minutes pour dire ce que tu as à dire et puis j'ai vu après qu'il y avait toute une foule qui a commencé à tourner en rond autour des ronds-points, qui a commencé à tourner, qu'on commençait à tourner, qu'on commençait à tourner, qu'on commençait à, à tourner. Et là, j'ai vu. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu qu fait Je vais sortir. alors. La station, c'est couvre-feu. Je crois que j'ai fini, ouais. Ça m'a beaucoup déstabiliser cette histoire mais... de portefeuille. Mais je sais pas, euh, puis pourquoi, il... pourquoi on ne dit pas qu'il y a le vaccin et qu'il qu va marcher Et puis et il paraît qu'en Chine ils ont commencé la phase 1 et 2 du, du réacteur de fission, là. C'est un espèce de truc, euh, un soleil euh, artificiel. peut-être qu'il va marcher ce réacteur de fission, alors s'il marche, il n'y aura plus de déchets, il n'y aura plus de, de, de problèmes de, de carbone, quoi. Euh... Tu, tu crois réellement qu'un qu réacteur de fusion, c'est une disparition des déchets nucléaires Non, non, je crois rien, mais je pensais que c'était une heure d'espoir qui pourquoi après, chaque fois qu'il apparaît un truc, il y a des gens qui nous disent, euh, euh, là j'avais vu passer un truc, euh, vaccinés au mois de janvier, tous morts en avril. Bon, même si c'est vrai, euh, c'est pas bien de dire ça. Ça, ça apporte quoi de dire ça. C'est un petit peu angoissant. Oui, mais ça apporte quoi de dire ça. Puis quand même, même, ça serait vrai. Et qu'est-ce qu'ils en savent Ils en savent rien. Bon, ben, mais on n'en sait rien, ni dans un sens, ni dans l'autre. Non, pourquoi toujours voir le pire et... Ah, je ne je, je sais pas, moi je, je pense que c'est peut-être surtout qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce que l'on ait peur. Et euh, effectivement, euh, tout ce qui est de l'ordre des faits ou de la science n'est jamais consensuel. C'est-à-dire, ce, ce ne sont pas des choses. Le problème, c'est que les gens qui ont parlé de.. Enfin, je ne veux pas dire qui c'est, c'est pas. Ce bah, sont des chose. gens qui ont des certitudes et en science les certitudes oui. n'existent pas. Bien sûr, un scientifique, la non, première chose qu'il dit, c'est qu'il ne sait pas. Bon, mais alors donc c'est des contestataires, ce sont des contestataires de l'ordre. Ce sont pas des contestataires de l'ordre, ce sont des, ce sont des gens qui justement sont dans le cadre de ce qu'on appelle l'ordre. C'est-à-dire ce sont les gens qui entretiennent le désordre, et donc pour entretenir le désordre, il faut que les gens aient peur. Et donc cet entretien de la peur est essentiel au système. C'est pour ça que quand on lit euh, la presse et ce que disent réellement les, les virologues, eh bien oui, effectivement, on peut être angoissé de certaines choses, mais justement de choses que l'on ne comprend pas. Et ce ne sont pas les choses que l'on comprend qui doivent nous angoisser. Donc, quelles sont les choses que l'on ne comprend pas Alors, on comprend déjà assez difficilement comment fonctionne un vaccin. C'est-à-dire, le vaccin, souvent, on vous injecte euh, une partie euh, d'un virus désactivé, et votre corps va créer ce qu'on appelle des anticorps, voilà, euh, qui vont combattre ce corps étranger, ce qui fait que lorsqu'un virus euh, vivant, donc activé, euh, vous le rencontrerez, théoriquement, vous aurez une résistance immunitaire euh, déjà en place. Mais ce qu'on nous présente comme vaccin par rapport à l'actuelle pandémie de Covid-21, dont notamment le vaccin de Pfizer, euh, ce, ce, cette société euh, euh, pharmaceutique qui à travers une de ses filiates qui s'appelait Moderna donc qui s'appelait le Moderna euh, veut nous injecter un ARN messager à l'intérieur d'un liposome donc pour qu'elle franchisse la barrière de la cellule et cet ARN messager en fin de compte peut euh, provoquer euh, des réactions euh, immunitaire on veut d'ailleurs qu'il provoque des réactions unitaires mais par contre quand on lit dans la presse donc je dis science et avenir », c'est un numéro de, de juin 2020 et eh bien voilà ce qu'ils disent par rapport au vaccin ARN avantage protéines toujours bien conformées, rapide à produire facile à conserver donc on voit que, que pour l'industriel rapide à produire facile à conserver c'est plutôt une excellente chose inconvénient jamais testé sur l'être humain et donc oui l'angoisse c'est que euh, on raccourcit et on, on, on va réduire les procédures de test euh, pour normalement donner une autorisation de mise sur le marché à quelque chose qui touche directement à la santé du genre humain euh, sans euh, l'avoir testé euh, sur les êtres humains et sans avoir un retour d'expérience de de mois ou d'années, et donc euh, il est impropre, ça par contre on peut le dire avec certitude, il est impropre de parler de vaccins dans le cadre de ces technologies de rupture qui consistent euh, à travailler euh, plutôt avec des ARN messagers, donc ce qui correspondrait un petit peu plus euh, à une espèce de thérapie génique et qui pourrait avoir pour conséquence des maladies auto-immunes, c'est-à-dire avoir une réaction immunitaire contre l'ensemble du corps étant donné que les cellules se mettent à produire une, une protéine étrangère qui sera attaquée. Alors euh, à un moment, oui, même les lymphocytes voilà, pourraient attaquer euh, carrément le corps. Donc on, on se trouverait dans une réaction euh, euh, au, des maladies auto-immunes qui pourraient survenir. Donc il y a un véritable danger, mais c'est la même chose par rapport euh, à la culture des OGM plein champ. C'est la même chose par rapport au saumon transgénique, c'est la même chose dès que l'homme met le doigt euh, dans des mécanismes euh, génétiques et moléculaires euh, que les processus naturels de coévolution ont mis des milliards d'années euh, à mettre au point et surtout, il faut bien comprendre que cette coévolution, justement, c'est ces modifications qui se produisent à la fois chez les virus, chez les bactéries, chez les êtres unicellulaires et chez les êtres pluricellulaires, qui se produisent euh, dans le cadre d'une coévolution. Là, on a un matériel qui va être fabriqué en laboratoire, donc il va être complètement exogène des processus évolutionnaires et il va interférer directement sur la production de protéines à l'intérieur de cellules donc oui il faut crier il faut sonner la solette d'alarme et dire non ce n'est pas ce n'est pas acceptable voilà mais il faut remarquer aussi que tous ces gens qui entretiennent la peur oublient de parler des, des, des gens qui se réjouissent et actuellement toutes les personnes les plus riches sur Terre, donc ce qu'on appelle les milliardaires, eh bien, ils ont augmenté leur fortune. Alors, il y a un numéro, si vous allez sur leséchos.fr, euh, il y a un article du 30 novembre 2020 qui est intitulé « Bourse de Paris, le CAC 40 termine son meilleur mois en plus de 30 ans ». Donc, on le voit bien euh, les entreprises du CAC 40 c'est un dis boursier euh, euh, français euh, qui constitue je dirais le, le, le socle des boursicoteurs du MEDEF donc euh, les gens qui ont financé la campagne d'Emmanuel Macron et les gens que sert Emmanuel Macron et sa enfin le petit cron et sa bande de criminels ministres millionnaires, et eh bien ils s'en mettent plein les fouilles, et ils sont extrêmement heureux pour eux les fêtes de fin d'année 2020 c'est euh, le jackpot et donc voir que euh, cette crise sanitaire mondialisée est une opportunité pour les plus riches et notamment pour les compagnies transnationales, ça n'a rien d'étonnant. C'est-à-dire qu'ils ont transformé euh, oui, une, une, une, une crise sanitaire, donc on ne se posera même pas la question de savoir euh, si eux-mêmes la subissent, si, si ça a été fomenté, on, on s'en fout, le Covid est là. Et il est là pour un moment en plus, donc il, cette crise sanitaire, ils l'ont transformée en une opportunité financière. Et c'est ça, je pense, qui est peut-être le, le, le, plus, le plus grave dans ce qui est en train de se passer actuellement, et il faudrait voir à ce que ces entreprises qui sont des profiteuses, euh, ben reversent euh, justement, not notamment pour payer les personnels de santé, euh, je, je dis dans le cadre d'un service public de santé. Hein. Il ne s'agit pas, euh, comme certains euh, directeurs d'hôpitaux, de, de privatiser entièrement un service pour soigner un émir un roi du pétrole, non, il s'agit réellement de s'occuper de la santé des français donc on a aussi autre chose qui est assez formidable c'est qu'on a eu toujours le petit cron euh, qui récemment euh, a annoncé qu'on allait euh, produire un nouveau porte-avions euh, nucléaire euh, français donc euh, bah, les porte-avions euh, c'est des aéronefs euh, militaires, euh, c'est souvent pour euh, pouvoir aller intervenir euh, à l'étranger et botter le cul euh, à des pays euh, euh, qui ne, qui, y, dont la politique irait contre les intérêts des industriels français. Et donc là, on trouve tout à coup des milliards pour investir dans le nucléaire. Mais c'est notre argent, c'est l'argent des Français. Et le nucléaire, franchement, pour la santé des Français, voire des Européens, ce n'est pas ça. Donc qu'est-ce qu'a qu qu titré Vous allez voir parimatch.com et on trouve au jeudi euh, 10 décembre 2020 un article intitulé incident sérieux alors je sais pas un incident c'est rarement sérieux alors pourquoi est-ce qu'on crée ces toxymores incident sérieux parce qu'il s'agit d'une catastrophe nucléaire bénigne peut-être c'est-à-dire que on est là dans l'Europe unie hein, et euh, on a un média qui appartient euh, aux riches et un média donc qui va créer de une, une phobie par rapport au Covid-21 et qui là, lorsqu'il y a une catastrophe nucléaire euh, et ben en Finlande, ben visiblement il s'agit d'un incident qu'on est obligé de qualifier de sérieux. Il s'agit surtout d'une rupture de confinement du circuit primaire du réacteur numéro 2 de la centrale d'Olkiluoto. Donc ce réacteur numéro 2, il faut le préciser, il a 40 ans d'âge, donc normalement toutes ces centrales ont été conçues à l'origine pour une activité de 30 ans. donc il est déjà à 10 ans au-delà de l'activité pour laquelle il a été conçu et c'est extrêmement inquiétant. Donc on nous dit que ça n'aura aucune c'est sans danger pour l'homme, ou pour l'environnement, ce qui fait que ben, les 1,8 million d'autres espèces qui existent sur Terre, elles font certainement partie de l'environnement, et puis l'homme, euh, l'humain d'abord, ben, euh, même pas mal. Euh, moi, je veux qu'on m'explique comment euh, des fuites dans un circuit primaire de réacteurs euh, nucléaires euh, peuvent être euh, qualifiées d'incidents. Euh, de toute façon, un soudeur, euh, pour aller travailler euh, sur une conduite percée, parce que tout naturellement, effectivement, s'il y a de la radioactivité euh, liée à une fuite de circuit primaire, eh bien il va falloir réparer des conduites qui visiblement sont trouées. Ça n'a rien d'étonnant si les conduites sont trouées, parce que plus de 40 ans d'insolation de neutrons euh, a certainement euh, changé complètement la structure cristallographique des aciers, euh, des tubes euh, du réacteur et notamment du circuit primaire. Et je ne crois pas qu'une opération de soudure dans une atmosphère hautement contaminée Très hautement contaminé sera possible. Donc, au lieu de nous annoncer que ce réacteur numéro 2, eh euh, il va falloir euh, en réduire totalement l'activité, voire essayer de le décharger peut-être dans quelques dizaines d'années en attendant que la radioactivité baisse, eh bien, euh, on préfère nous parler d'incident. Voilà, un incident voilà, dans le nucléaire. Donc, moi, je, je, je l'ai précisé aujourd'hui parce qu'il y, y a encore des abrutis qui veulent instrumentaliser les luttes vitales antinucléaires, notamment les gens qui exigent le démantèlement des 300 armes thermonucléaires françaises, qui l'exigent de manière immédiate parce qu'il s'agit, c'est vraiment une revendication vitale. Et là, on voit euh, l'abrutie en chef euh, qui se propose de, de réinvestir dans un, un porte-avions nucléaire, euh, on voit aussi que on veut rouvrir 6 euh, EPR mais, mais là en Finlande l'endroit de cette centrale, est-ce que c'est pas là que, que une société nucléaire française essaie de, de construire depuis plus d'une décennie un réacteur EPR? Est-ce que ce réacteurs EPR, il a pas déjà coûté les yeux de la tête aux contribuables français? et aux contribuables finlandais, ben il me semble bien quand même. Est-ce qu'il ne faudrait pas demander des comptes à l'entreprise Bouygues et à l'entreprise Vinci, enfin à toutes les entreprises françaises qui se gavent en, en créant des catastrophes financières et industrielles avec notre argent et à plus ou moins long terme avec nos vies. Donc effectivement, cette fuite sur le circuit primaire d'un réacteur européen, eh bien je ne sais pas si ça permet à M. Jadot et à Mme Rivasi de dormir sur leurs deux oreilles, mais visiblement ça ne change rien aux indemnités qu'ils touchent pour être les collabos de la gouvernance intergouvernementale de l'Union européenne. Voilà, donc le DAL, ben le DAL, le droit au logement, ben effectivement on a beaucoup de gens euh, actuellement qui sont à la rue, il euh, y en a même certains, ils n'ont pas perdu euh, leur, euh, leur portefeuille, ils n'ont pas perdu leur papier. Non, ils n'ont pas de papier. Alors visiblement, on est dans un monde où quand on n'a pas de papier, ben, on n'existe pas. C'est-à-dire, on est, on est même moins que rien. Et bon, beaucoup de gens se retrouvent en hiver à la rue. Y a même des, y a même, on laisse entendre dans, dans la presse. Euh, que bah, c'est très hivernal, il faudrait peut-être y mettre un terme, parce qu'il y en a marre. C'est vrai que déjà l'ISF, euh, c'était assez insupportable pour les riches, mais, mais euh, effectivement, pour euh, les marchands de sommeil, euh, être obligés de, de, de laisser des gens vivre au chaud pendant, pendant l'hiver, ça leur pèse beaucoup. Ils aimeraient qu'on puisse leur mettre des coups de pied au cul et leur envoyer la police. C'est assez ignoble. Donc voilà, moi je dis aujourd'hui, est-ce qu'on ne doit pas comprendre qu'il y a euh, un acronyme CRS, mais qu'il signifie euh, crapule raciste salarié. Alors pourquoi crapule raciste salarié Parce bah, que dans le camp du préfet de police de Paris, euh, eh ben, on s'aperçoit que le camp du préfet de police de Paris, il soutient les agissements violents et racistes. Voilà. Donc l'abominable et minable Didier Lallemand a octroyé le bénéfice de la protection fonctionnelle aux quatre voyous assermentés, mis en examen suite à l'agression documentée de M. Michel Zéclair. Voilà, donc les contribuables français financent le Rassemblement national, hein, avec la première et la deuxième fraction du financement euh, public des partis politiques, il finance aussi le parti nationaliste France Insoumise et, tout, et tous les autres partis politiques de merde. Et, euh, et ben, maintenant, il finance aussi euh, euh, ben, les, les, les hordes fascistes assermentées qui les mutilent et qui les tuent sur ordre. Voilà, donc, est-ce que toutes les crapules de l'extrême gauche à l'extrême droite qui touchent des indemnités d'élus, vont-ils enfin démissionner Voilà, parce qu'ils se proclament tous opposants hein, dans les médias. Euh, vont-ils enfin cesser de répéter notre démocratie Et enfin avoir le courage et l'honnêteté politique de renoncer à tous leurs privilèges républicains et aux indemnités qui vont avec. Voilà, et ça c'est très important parce qu'il y a des abrutis qui interpellent par rapport au, au nucléaire euh, et qui disent qu'il faut interpeller les élus pour que la France euh, signe un traité euh, contre les armes nucléaires. Et ils te disent ça alors que le premier magistrat vient d'expliquer qu'on allait construire un porte-avions nucléaire. Donc si la facture a été évaluée aux alentours de 5 milliards d'euros, je peux vous dire dès à présent qu'un porte-avions nucléaire de 305 mètres euh, de ce type, pour moi, je crois qu'on tournera beaucoup plus entre les 8 à 10 milliards d'euros que sur les 5 milliards d'euros. Mais 5 milliards d'euros, c'est le budget annuel euh, des, de l'entretien des armes thermonucléaires françaises. Et cet argent-là, croyez-le-moi, il n'est pas balancé par la fenêtre. Le groupe BNP Paribas, euh, Safran, EADS, touche euh, chacun son petit pactole euh, tous les ans. Voilà, donc, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux financer un projet de bateau euh, sanitaire, donc équipé avec euh, euh, scanners, bloc opératoire, euh, chambres, euh, hélicoptère sanitaire d'évacuation, pour pouvoir intervenir rapidement en cas de catastrophe naturelle et industrielle partout dans le monde. Voilà. Et ça, ça pourrait être fait dans le cadre d'une dé défense civile, sanitaire et sociale. Et donc, imaginez le nombre d'emplois euh, d'infirmiers et de marins pour avoir un bateau à voile qui pourrait être géré en plus avec un système d'intelligence artificielle à programmation neuronale, on pourrait aussi faire en sorte que toute l'énergie électrique sur, sur ce navire soit produite de manière renouvelable, et donc effectivement là on pourrait parler d'excellence scientifique et technique, mais au-delà et surtout d'éthique, une excellence éthique. Et aujourd'hui, voir les, les gens qui font la fortune des troisième trafiquants d'armes du monde, trafiquants d'armes français euh, se goberger de, de consacrer plusieurs milliards d'euros d'argent public dans un projet mortifère de futur porte-avions alors que les personnels de santé euh, qui subissent de plein fouet la crise du Covid-19 euh, ont été traités uniquement avec des applaudissements à 20h à la fenêtre je, tr je trouve ça euh, paradoxalement extrêmement insultant donc, nous allons bientôt être, dès euh, je crois, euh, mardi soir prochain, sous un couvre-feu. Alors le couvre-feu, 20h-6h du matin, et eh bien sous l'occupation allemande, rappelons-nous, euh, le préfet de Paris, Bussière, hein, qui a été, après on lui a tiré l'oreille après la libération, mais bon, euh, comme de toute manière il... Il, il, il est mort pas longtemps après, il, il a fait assez peu de prison et puis il a été libéré par bonne conduite. On n'oubliera pas non plus Monsieur Papon euh, qui était ministre d'un certain Valéry Giscard d'Estaing, cet abominable crapule qui a écrit le projet de constitution euh, pour euh, l'Union européenne que les Français ont refusé par référendum d'initiative présidentielle le 29 mai 2005. Donc théoriquement, cette Union européenne est nulle et non avenue. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui Eh bien, on a tous les bénis-oui-oui euh, de, de la classe politique française qui ont leurs petits collabos fort bien rémunérés pour, en fin de compte, appuyer sur la machine à vote pour voter pour des lois écrites par des commissaires avec l'aval intergouvernemental des, des gouvernements d'Europe, des gouvernements membres de l'Union européenne. Donc, ce ne sont pas des députés. Ces gens-là n'écrivent aucune loi. Par contre, ils sont fort bien indemnisés, que c'en est un véritable scandale. Donc, il faut aujourd'hui bien comprendre que, effectivement, voir que les gens qui sortent dans la rue craignent principalement comme voyous, des voyous assermentés, que les gens peuvent s'angoisser parce qu'ils qu sont... Euh... Non, ça doit être moi. Non, c'est toi Donc Les gens sont angoissés euh, par... tout simplement parce qu'ils n'ont pas leur attestation. Euh, je, tr je trouve ça extrêmement scandaleux. Moi, je tiens, à travers euh, cette émission qui est la, la dernière de, de l'année euh, 2020, euh, déjà à remercier euh, toutes les personnes euh, qui euh, portent euh, leur masque, sachant que c'est un masque, ce n'est pas un baillon. Euh, je leur dis aussi, encore, encore, vous le savez très bien, le changement ne sera ni dans les urnes, euh, ni dans la rue, donc évitez d'aller vous faire euh, estropier ou blesser. J'ai appris, il ben, y a un jeune qui a perdu sa main euh, sur une des manifestations euh, euh, contre... Euh, la, la, la loi sécurité globale voilà sécurité globale, j'en ai déjà parlé la dernière fois sécurité, quelle sécurité euh, on veut nous balancer une bombe nucléaire sur la tête ou est-ce que vous allez vous cacher euh, vous allez vous mettre la tête dans le, la cuvette des toilettes euh, on nous balance une arme bactériologique euh, ou, ou est-ce que vous allez avoir de quoi vous protéger, et nulle part donc, donc ah, il faut sortir complètement de, de, du mensonge euh, global euh, Ce n'est pas du mensonge global, du, du mensonge schizophrénique euh, étatique et euh, je dirais même pluriétatique que les États se soucieraient de la santé des populations, euh, fussent-elles autochtones voire allochtones. Il n'en est pas question parce que, euh, désolé, votre santé ça coûte de l'argent et vous êtes là pour rapporter de l'argent. Et donc aujourd'hui, euh, cette crise est strince instrumentalisée pour les gens qui vous font payer des factures euh, d'énergie, des factures d'eau, euh, des factures pour manger. En fin de compte, tous les gens qui ont privatisé les besoins vitaux ont réussi, grâce au Covid et aux pollutions, à privatiser l'espace public. Et aujourd'hui, le promeneur doit s'estimer heureux quand il se prend une balle d'un chasseur dans la tête parce qu'au moins il n'est pas estropié à vie, il meurt c'est assez, assez rapide, mais par contre le chasseur qui paye 200 euros le droit de tuer eh bien, possède la capacité dérogatoire d'utiliser l'espace public et de faire le profit de compagnies privées qui élève du gibier, parce que, bien, bien sûr, petit ou gros gibier, ben, effectivement, dans le cadre d'une agriculture euh, avec des pesticides, il a, je dirais, un peu tendance à disparaître. C'est un petit peu comme les poissons de rivière qui sont un petit peu gavés au PCB. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes, euh, oui, aux mains de bandits, de brigands, de, de voyous, de voyous en costume euh, trois pièces. Effectivement, « Bon, ben voilà, Bolloré il est comme ça, Olivier Dassault il est comme ça, je ne vais, vais pas les changer euh, ». Je ne pense pas que ce soit en les, en les éliminant physiquement qu'on changera les choses, au contraire, souvent euh, ben, on a pire, de la même manière ben, qu'après Nicolas Sarkozy, ben, on a eu euh, François Hollande, après Hollande on a eu Macron, son ministre des Finances, et après Macron on aura obligatoirement pire que Macron, parce que ce système sélectionne les nuisibles et les nuisibles qui sont les plus aptes donc ce, la seule personne qui peut succéder à macron est une personne qui ment encore mieux que macron et qui est encore plus cupide que macron voilà donc ça, il ne peut pas être remplacé par une autre personne donc effectivement il faut qu'il soit aussi nationaliste et militariste et moi actuellement j'en vois que deux euh, le leader du rassemblement national et le leader de la France insoumise, donc les deux leaders nationalistes qui sont exactement dans la même ligne qu'Emmanuel Macron. Les propos scandaleux de Jean-Luc Mélenchon expliquant euh, que la dissuasion nucléaire, il allait la poursuivre tous en prenant sa part dans le désarmement, euh, je, je veux bien qu'on puisse expliquer aux Français qu'on va cultiver des choux en élevant des chèvres dans le jardin, mais je pense réellement que c'est plutôt les chèvres qui vont manger les choux que l'inverse. Voilà, donc pour moi, si on veut réellement se préoccuper de notre avenir, il faut très rapidement démanteler les arsenaux nucléaires français. Et après, il faut carrément oublier les États-nations, oublier les transnationales. Ces gens-là sont en train de mourir, ils sont en train de mourir, et c'est pour ça qu'ils sont dangereux, bêtes blessées et dangereuses. Donc ces gens-là sont en train de crever. Les, les transports aériens ne fonctionnent plus qu'avec des subventions. Aux États-Unis, actuellement, le grand scandale qui couvre, c'est que les compagnies aériennes rachètent leurs actions justement pour qu'il n'y ait pas effondrement des cours. Aéroport de Paris, avec nos impôts, vu que l'État a accordé 15 milliards d'euros aux industries de l'aéronautique et du spatial, eh bien Aéroport de Paris fait exactement la même chose. Il développe quoi ils sont très contents et très fiers. En 2020, ils ont développé le fret. Donc le fret, en aéronautique, c'est rarement des boulets de charbon euh, ou des pièces automobiles. Non, non. Il s'agit souvent de produits frais, de produits biologiques. Voilà. Et ils ont développé l'activité fret avec quel continent ben Avec l'Asie, je vous le donne en mille. Donc effectivement, les échanges aériens entre l'Europe et l'Asie en 2020 ont augmenté. Euh, par l'activité FRET, grâce à l'aéroport de Paris, il semblerait quand même que 2020 c'était l'année du Covid-19, je dis ça. Voilà donc, comprenons bien, tout va être fait pour que vous fassiez cacamou, qu que vous vous angoissiez. Tout le monde vous dit, en 2022, on va avoir le Rassemblement National. Non, c'est faux, c'est faux. En 2022, vous aurez le Rassemblement National si vous allez voter. Si vous continuez à croire au vote et au référendum, j'ai rappelé le référendum d'initiative présidentielle du 29 mai 2005. Donc il y a plus de 15 ans, l'Union européenne ne devrait pas exister. Pourtant, l'Union européenne existe. Donc tous les gens qui collaborent avec l'Union européenne le font en contradiction avec le choix référendaire euh, des populations françaises euh, inscrites sur les listes électorales. Parce je que, que étais contre le droit de vote le alors je ne suis pas contre le droit de vote. Je, je ne suis pas contre le droit de vote. Je suis contre l'instrumentalisation du vote. C'est-à-dire que, donc, et pour le vote majoritaire et tout ça. du tout, du tout. Je suis contre le vote majoritaire et, et donc les. Alors la... pourquoi tu. Oui. Alors, je je, je t'explique pourquoi. C'est-à-dire que moi, je pense que la seule chose qui est intéressante, c'est la représentation de toutes les expressions. Et donc la, la seule chose qui était intéressante à l'origine de la démocratie, c'était la boulée. C'est-à-dire, c'était effectivement euh, le fait qu'on faisait rentrer un processus stochastique pour que euh, les représentants euh, soient euh, sur des mandats courts euh, désignés. Et donc, pour moi, effectivement, le vote majoritaire est une mauvaise chose. Par contre, il faudrait un vote pour que il y ait des représentants qui représentent toutes les tendances... C'est marrant, t'es es contre votre majorité okay, donc pourquoi oui. pas Mais quand des, des des, ce que tu appelles des Français, que je ne sais pas ce que c'est, votent pour Maastricht, bah, tu dis, ils ont le majoritaire, tu dis que c'est bien alors, à savoir. Alors déjà, ils n'ont pas, pas voté euh, pour ou contre Maastricht, ils ont voté contre un projet de oui, constitution bah, donc, européenne bah, qui, avait, qui a été écrit bah, par euh, oui, Valé oui, Valéry Giscard d'Estaing. Enfin, si tu ne veux pas répondre, tu réponds pas. Non, pas mais je, pas, je pas, réponds. Non, Il, non, tu, donc, réponds donc, pas, donc, là, tu réponds pas, tu ne réponds pas. Tu me dis que tu remets en compte le vote majoritaire, pourquoi pas mais là, comme par hasard, le vote majoritaire ayant voté pour la Constitution, bah, tu dis que c'est bien. Non, ils ont donc, voté contre ce projet oui, bah de Constitution pareil. et ils ont voté justement contre un projet. Ils n'ont pas voté pour élire une personne. Et donc, moi, je suis contre les scrutins nominaux. C'est-à-dire, à partir du moment où le peuple se prononce par rapport à un programme... Mais Il ne s'est pas prononcé puisqu'il y, y a eu 45% d'adaptation aussi à Maastricht. Il ne s'est pas prononcé. Et puis comment non, tu il n'y a sais... pas eu 45%. Bah si, non, bah, si. Non, bon, non. 30%. Et puis, non. Comme, puis comment tu sais que chacun a voté contre Maastricht Il y en a peut-être qui ont voté contre... Il euh... y a, a eu une, une grande majorité. Tu crois la majorité Non, je comprends bien. Oui, tu crois la majorité Non, je suis contre, contre le scrutin ah, si nominal. Je suis pour le scrutin par rapport à des projets. Mais après, effectivement, je suis pour un tirage au sort stochastique parmi les élus sur des mandats courts okay. et des mandats de représentation. En fait, y le pouvoir, quoi, non, non, non, il faut pas qu'il y ait le pouvoir. Il -ce faut... Puisque non, tu que non. Ceux qui tireront au sort auront le pouvoir. Je... Non, et moi, je l'ai dit et répété, actuellement, les technologies modernes permettent des, des, on pourrait appeler ça, des votations permanentes au niveau local. Okay. Et, et donc, il y a des décisions à prendre, donc es pour la prise de décision, quoi. Pierre. Je non Tu as cherché ton portefeuille ouais. Donc c'était quand même donc que tu, tu as pas besoin d'un vote pourrait Être angoissé ou ne pas non, être angoissé, moi, moi c'est pas ma problématique. Moi je m'en fous du vote, je suis pas là-dedans. Je t'ai déjà dit, non, mais moi aussi, problématique... bah non, puisque tu en parles, moi c'est pas une problème. Non, mais moi, à... moi, moi, ce moi, que moi, je, je pense, préfère, effectivement, je préfère chercher mon portefeuille que de chercher des alors, moi, je, moi, je vais te dire si, si tu n'es si pas pour le vote, mais et je bien, pas, je suis ni pour ni contre, c'est pas mon histoire. Et ben, moi, j'ai t'expliqué no, si notre, notre, notre, notre histoire. Si, si, tu veux, si tu me demandais, est-ce que tu peux, ah faire... bah Macron il existe, non, il n'existe pas. Si tu me demandais, non, il n'existe pas, non, parce que c'est une question de point de vue, c'est à dire, effectivement, tout existe, mais c'est une fonction elle se passe tant tu sais ça mieux que moi là, il y a pas de, la, rien n'est absolu tout est relatif hein, je ne vais pas te faire secours euh, dans, en, en, en, oui Macron existe mais c'est une question de point de vue de la façon dont on le fait exister donc il y en a qui le font exister en tant que président il y en a qui le font exister en tant que le char, donc ce n'est qu'une question de point de vue donc rien n'existe et tout existe bon alors maintenant c'est pour ça que l'histoire du vote je te dis moi c'est comme si tu me demandais si je préfère les fourmis bleues ou les fourmis rouges cette, cette problématique je, je n'ai pas d'opinion ça ne m'intéresse pas et, et je, trouve ça, je trouve ça étonnant que tu parles du vote et que tu parles de... Donc c'est-à-dire que tu te positionnes comme tu en parles, c'est que tu, tu, tu penses que ce problème existe. Donc si tu penses que ce problème existe... Bah, c'est que ça te concerne et que tu voudrais, je sais pas trop quoi. Alors, je alors sais pas moi j'ai ouais. oui, toujours dit, je vote contre mère Le Pen, je toujours dit. Hein. Ouais. Et mais, et je là, vote, mais je ne je vote, vote pas. je vote contre quelqu'un, je vote pas... Alors voilà, et ben moi je, je suis justement contre les votes pour ou contre quelqu'un. Bah oui, bah, et c'est d'ailleurs pour ça qu'Emmanuel Macron a été élu. Et Emmanuel Macron, son seul programme, ça a été voter pour moi ou c'est le Front National. C'est normal que tu votes pour... Bah, je ne vote plus bah, du non, tout et bah, j'appelle les normal, gens à, bah, ne pas, normal, à ne pas voter parce normal. que c'est le vote qui, légit, qui a légitimé non, non, Macron. Que, comme, tu, comme tu parles des Français, donc forcément, c'est pas que tu es pour la mère mais tu es dans la même problématique. Est-ce si que tu parles du peuple bon français Non, je n'ai pas, pas parlé du peuple bon français. Toi. Tu non, non j'ai parlé des, des autochtones non, et des dis autochtones. Dis les, bon, on met la bande, tu dis les Français. Non, j'ai parlé des gens, des, gens des, des autochtones inscrits sur les listes électorales. ce qui n'est pas du tout pareil. Non, souvent. non, non, non, non. C'était quoi la dernière fois que tu as voté, toi, Roger Oh là, il y a longtemps. Il y a longtemps. Pourquoi Parce que justement, euh, on n'est que sur des, sur des suffrages liés à des personnes. Euh, ces personnes elles-mêmes, euh, notamment sur l'élection présidentielle, euh, ne, ne sont candidates que parce qu'elles ont obtenu des signatures. Donc elles sont cooptées par, par d'autres élus. Et, mmh. à part, et à partir de là, c'est un système effectivement qui est complètement fermé et pervers et qui veut faire croire que, un, n'importe qui peut être candidat ce qui est faux. Donc, ils ne peuvent arriver donc, à l'élection... Dans un système, est-ce qu'on peut proposer un candidat qui serait euh, tiré euh, du hasard Mais, c mais dans, dans un système avec... Dans, dans la situation actuelle, toi tu proposes... Non, dans la, dans la situation actuelle, on ne peut travailler que dans le système. Euh, les bureaux de vote, ils marchent avec des assesseurs, avec un président de bureau, tu respectes la loi, le code électoral. Bon, effectivement, lors des dernières élections municipales, ils n'ont pas respecté le code électoral, parce que normalement, les deux tours ils doivent se tenir à une semaine voilà, et donc ils ont à nouveau, justement dans le cadre des municipales on a dérogé au code électoral et on a profité de, de, de l'anxiété euh, des gens donc quelqu'un qui est sous la contrainte ne fait plus de, de choix euh, recevable et donc pour moi, les dernières élections municipales sont nulles et non avenues euh, étant donné, à partir du moment où tu crois, donc par exemple bien, Pierre Urmic est élu à Bordeaux, pour moi il n'est pas élu c'est à dire qu'il est élu euh, soit disant oui, le système dit qu'il est élu, euh, mais réellement il ne l'est pas. C'est-à-dire que ça, ces élections-là ne se sont pas tenues dans un contexte suffisamment serein et à une semaine d'écart, donc pour moi, les, les choix qui ont été faits par les gens sont les des choix de contraints. Si les élections se passent dans un système serein et sont contraintes, pas avec mal peur, donc c'est bien. Non si les élections se passent dans un contexte serein, moi je ne veux plus d'élections nominales, c'est-à-dire je ne veux plus qu'on vote ni pour Pierre Merechkowski, ni pour Margadi, ni pour Roger Nimot. Je veux qu'il y ait des programmes et que ces programmes euh, soient contractuels. C'est-à-dire que, souvenez-vous, quand Emmanuel Macron s'est fait élire, tout si ces promesses avaient été contractuelles, c'est-à-dire mises noir sur blanc, et qu'on avait dû au bout, par exemple, de la première année, lui dire ⁇ Ah ben t'en es où ?⁇ Des promesses que tu as faites. Excuse-moi, après je vais me taire. C'est cette obsession de, de prendre des décisions, quoi, comme s'il fallait prendre des décisions. Ah ben c'est très, très je important, important de pour prendre pour des décisions parce que... Il n'y a pas, bon. pas, pas l'intérêt de prendre au niveau, des décisions au même de, dans sa vie privée et dans sa vie collective. Alors, au niveau, au, au niveau de la vie collective, sur des choses comme l'énergie ou la santé, oui. effectivement, euh, les prises de décisions auraient été importantes, notamment de ne pas vendre les barrages, euh, notamment de, de, de, de conserver de pour des centrales permis, thermiques. Personne pris cette décision. Pour, bah, bah, oui, bah justement, c'est pour c'est parce que justement personne n'a pris ces décisions que les décisions sont importantes. Ben il, non, faut, pas, il faut bien voir qu'aujourd'hui la décision de, de construire un porte-avions de plus de 300 mètres, mm -hmm. c'est une décision mais qui mais va... qui, qui l'a prise alors cette décision ah ben, Quelqu'un qui n'existe pas, ah oui, le petit cron. Macron, c'est pas Macron, tu le pas. Si, le petit Macron. Mais con. Non, je veux même pas le défendre. C'est même pas lui. Qui... C'était mais... inscrit dans le programmation militaire d'avant. C'est des trucs qui marchent en roue libre. Après, non, je m'en fous de Macron, tu vois. Mais, mais cette idée, voilà, qu'il faut prendre des décisions et qu'il y a responsable, si tu veux pour moi c'est pathétique quoi ça veut dire ça renvoie à l'idée de euh, du père pas le père fouettard hein, mais du père spirituel enfin de, de quelqu'un qui, qui pourrait avoir une vision et qui pourrait euh, non, de, de sa donc, hauteur tu n'as pas besoin d'avoir une vision pour prendre une décision tu bah, peux prendre pour... une décision complètement imbécile mais, mais, moi, je mais... Pas, mais moi je crois pas mais je crois pas qu'il faut prendre une décision ouais. Oui, non, mais écoute, toi, tout à l'heure, tu as parlé de, de, par rapport au masques de, de décisions qui ont été prises. Ben, je vais essayer d'apprendre de décision, justement, c'est ce que j'expliquais. Oui, mais juste, la juste, juste, qui, justement, mais la, la, la, la, la, la, la non-décision la non est décision. Oui, ben c'est très bien. Et, et bien, justement. Ben, oui, c'est dangereux. Non, ce qui est dangereux, c'est la, la non-décision, c'est très bien. Ce qui est dangereux, c'est les gens qui nous font croire qu'ils vont prendre des décisions, alors en fait, qu'ils n'en prennent pas. Non pas parce qu'ils sont malhonnêtes, parce que c'est impossible de prendre des décisions. C'est-à-dire, toute personne qui dit « je vais décider que » est forcément un farceur. Non pas parce que c'est une crapule, pour reprendre ton expression, parce que tu as mis en plus ce terme oui. mais c'est parce que c est, c est, c est, ça n'existe pas, on ne peut pas prendre une décision. C'est-à-dire, quelqu'un qui prend une décision, tu vois, par exemple, mon père je, me je, disait… une crapule raciste salardé. Oui, oui, oui. Bah, par exemple, mon, mon, mon, mon père, mais je, je, je, c'est intentionnel que j'en parle, comme je lui ai dit ça l'autre jour, il m'a dit « ben non, tu vois, moi je prends une décision d'aller chez le pharmacien. » bon, Comme c'est un vieux monsieur, je n'ai pas commenté, mais pour moi, ça n'a pas de sens il prend, prend les décisions d'aller chez le pharmacien il y a un docteur qui lui a dit éventuellement que s'il y a des problèmes d'aller chez le pharmacien qui il y a lui, a fait voilà, qu il lui a com... fait tout un truc et si tu veux le docteur n'a pas pris la décision de dire à mon père chez le chef pharmacien donc c'est l'essence de, de choses absurdes et toute personne qui dit d'ailleurs ce que je suis en train de faire alors moi je dis qu'il ne faut pas <rire> prendre une décision ce qui est une forme de prendre une décision d'ailleurs oui. mais si tu veux les, les personnes qui disent on, on va, dé, on, on, je, je, je, je décide ou je voudrais que je, je, et par rapport à moi, c'est un peu du niveau du, du bac à sable, quoi. Tu vois, et encore, je ne sais même pas si les petits-enfants disent ça. Mais, mais moi, ce que, ce que je ne vois je... pas que les enfants disent ça. Mais... Ce, ce, ce, ce, ce que je pense, c'est que, à un moment, notamment sur le démantèlement des armes, euh, des armes thermonucléaires françaises, et eh bien, euh, mais si, après, si, je... eh bien, non la dé... non seulement la décision n'a été jamais prise, mais j'ai discuté une fois avec le il gradé peut... responsable de la base de Taverny, et, et je, je lui ai demandé si des politiques, quel que soit leur bord, avait déjà demandé à l'armée française d'évaluer euh, le coût et les modalités techniques d'un démantèlement des arsenaux ben thermonucléaires. Et il m'a répondu peut que, peut que peut. jamais, jamais. Et, et on pas, si on peut, on peut. Les, les, c'est peut-être même ce qu'il y a de plus facile à démanteler, c'est les arsenaux thermonucléaires. Est-ce que tu as un exemple sur la planète où ça fonctionne Quoi Le démantèlement eh bien, le démantèlement, les le démantèlement dans le cadre des accords START, qui, qui, qui, ne, qui ne, entre les États-Unis et, et, et l'ex-URSS, ont effectivement permis de démanteler beaucoup de missiles de, de croisière. Aujourd'hui, justement, le, le, les, le les, les, traités, les traités sur les armes à portée intermédiaire ont été dénoncés, donc on est dans une course à l'armement et une course à l'armement nucléaire et effectivement c'est lié à des décisions et notamment c'est une décision de l'administration américaine qu'on a mis effectivement euh, euh, euh, au crédit de, de Donald, mais de la même manière, quand je dis que Ma Macron a décidé le porte-avions, je sais très bien que Macron ne fait qu'annoncer euh, ce que euh, le système militaro-industriel français a déjà euh, pré-programmé. Parce qu'un oui, oui, oui. porte-avions de ce type-là, et eh ben effectivement, tu, tu, tu l'as programmé il y a 10 ans, et effectivement, il sera peut-être livré dans 30 ans. Voilà parce que la, la réalité, c'est que ça ne se construit pas en cinq minutes. Par contre, de voir que l'ensemble de l'industrie est encore orientée euh, dans un axe complètement mortifère et néocolonial, c'est extrêmement inquiétant. Et donc c'était ça, en fin de compte, le sens de mon propos, c'est de dire qu'aujourd'hui, pour dire stop, pour dire « ya basta, terminé, on arrête tout », eh bien il faut se déconnecter du système. Et le seul moyen, c'est de ne plus y participer. Et en ne votant pas, eh bien justement, on ne participe plus de l'angoisse « si je ne vote pas pour Macron, il y a Marine », on se dit que de toute manière, Marine ou Macron, ce sera du pareil au même, et que donc il faut changer le système, changer les choses, et oui, donc arrêter de voter. Surtout est... si on parle est... des Français, oui, parce que et... ça c'est un point qu'ils ont en commun, parler des Français. Oui. J ai, j ai pas... oui, bien sûr, parce qu'ils se croient français, ces gens-là. Ouais. Mais moi je ne suis pas français, je ne suis pas tunisien, je ne suis pas italien, j'ai dé... déjà euh, dit euh, plusieurs fois « un... je suis un terrien ». Euh, enfin jusqu'à preuve du contraire. Et, euh, et j'espère pouvoir faire en sorte et que... 35, non oui, et 35, non euh, oui Oui, oui, oui. Ouais, ouais. On, va, on va y aller. Ah, tu regardais un truc sur Macron qui n'existe pas. C'est pas, pas bien, ça, Pierre. Non, non, non, non, non. Bon, eh bien, nous allons, notre émission, euh, après les fêtes, sera le dimanche euh, 10 janvier. Euh, 2021, on l'avait déjà euh, programmé le 10 janvier de, de, de 2021, euh, effectivement, on sera encore très certainement en confinement, on verra si on est encore euh, en couvre-feu, voilà. De euh, toute manière, la, la, la pandémie en elle-même, hors de toutes les décisions, euh, qui pourrait être euh, oui, prise. de toutes les virus. décisions, eh bien euh, de, tout, de toute manière, d'après ce que j'ai pu lire de virologues, bah, oui, en, en 2021, 2022, on, on sera encore avec et dedans, parce que ce, ce genre de virus ARN euh, mute et, euh, et euh, sont moins saisonniers que notamment la grippe, bien que, effectivement, quand les températures sont élevées, comme c'est le cas en Afrique et dans certains pays, eh bien, on s'est aperçu que la morbidité était, mo était moins grande, alors qu'il y a beaucoup de pays d'Afrique qui ont des infrastructures sanitaires qui sont beaucoup moins développées que celles des pays d'Europe, voilà. Donc, ben, je vous donne rendez-vous à début janvier pour une émission radar qui sera, ben oui, la 122, 122 en début janvier 2021. Je te remercie, Marc, euh, parce que je sais que tu travailles demain matin, et je t'ai fait venir jusqu'ici, mais je pense que c'est bien de réaliser une. Rien décidé. Voilà, je pense que c'est bien de réaliser une petite émission en, en live de temps en temps, et je remercie Pierre pour sa performance à la fois de, de, de comédien de et de scénographe parce que ça a été intense. Voilà. Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Tu vois, Roger, pourquoi tu dis oui. ça